Bonjour, c'est Van Young, je suis la directrice de l'entreprise Etex, basée à Saint-Amé dans les Vosges. Nous sommes une entreprise de 57 salariés. Cette année, nous avons accueilli 18% de travailleurs handicapés. Et pour nous, le handicap n'est pas, pas problématique, malgré notre activité dans le domaine du recyclage, où il y a énormément de, de manutention malgré tout. Nous avons tout type de, de personnes ayant des problématiques différentes de, dans le handicap. Bon, moi, je m'appelle Sophie, j'ai 25 ans. Bon, je travaille chez Etex depuis le 1er juillet et je suis ouvrière polyvalente. Bon, C'est la mission locale qui m'a parlé de cette entreprise et du coup, j'ai déposé ma candidature et j'ai été rappelée quelques mois après. Bah, mon intégration, oui, elle s'est faite facilement. Ouais, parce que ici, c'est une entreprise pour les travailleurs handicapés. Et puis ici, bah, j'ai pas eu peur de le dire. Parce que les autres entreprises où j'ai pu travailler, j'ai pas osé dire que j'avais une reconnaissance pour la lenteur, euh, par peur qu'ils veuillent, qu veuillent pas me recruter. Tout se passe très bien avec mes collègues. Oui, je suis contente d'être ici. Comme ça, moi, je pourrais réaliser mon projet professionnel pour être fleuriste. Pour l'accueil des handicapés, nous travaillons avec Cap Emploi Vosges et il n'y a aucun problème dans l'établissement des contrats, ça va relativement vite. Depuis juillet 2019, on s'engage auprès de FAS Vosges dans le cadre du dispositif La France une Chance.